Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 novembre 2017, écoutez, euh, ça donne suite au clip vidéo que j'ai mis euh, public ce matin. Et euh, j'ai eu un appel de maître Vicky la Jeunesse, euh, la notaire, euh, qui a rédigé euh, la procuration au minute 17L2330000. Euh, 96. Voilà. Donc, euh, vous savez que euh, là, je ne sais pas ce qui se passe. Et euh, Vicky la jeunesse m'a téléphoné tantôt. Euh, je lui ai dit, euh, c'est Jacques-Antoine. Je lui ai dit, c'est monsieur Jacques-Joseph Antoine-Pierre. En droit et en juridique, étant donné que je parlais des avocats, que je parlais des notaires, Et euh, quand tu parles des avocats et des notaires, il faut qu'ils respectent ton identité d'être humain et non la personnalité juridique. Elle a dit, pour moi, c'est monsieur Normandin. Pourtant, elle est au courant de toutes mes affaires. Elle connaît les lois comme je les connais. Elle connaît les jugements comme je les connais. Elle ne veut absolument rien, rien, rien respecter. Donc, quand elle m'a téléphoné, je n'ai pas parlé longtemps, j'ai dit euh, non, j'ai raccroché. Premièrement, je n'étais pas placé pour être capable de lui parler. Euh, et euh, là, quand j'ai pu quand même m'installer pour pouvoir lui parler, j'ai retéléphoné et euh, elle n'a jamais répondu. Mais je vais quand même faire entendre... Euh, euh, le deuxième l'appel que j'ai fait tantôt et qui va quand même vous donner une bonne idée euh, de ce qui se passe bonjour tout le monde aujourd'hui euh, euh, le 24 novembre 2017 j'appelle la notaire Qui La Jeunesse, elle vient de me téléphoner et euh, elle veut que j'arrête toutes mes choses alors que c'est eux autres qui ont débuté ça Fait que là je vais l'enregistrer, je vais lui dire et euh, je l'appelle immédiatement elle n'a pas eu le temps de me parler, là je l'appelle et on va voir exactement ce qui va se passer avec ça. 1-8-1-9-2-4-6-14-61. Bonjour. Oui, euh, c'est Sophie. Écoutez, euh, Vicky m'a téléphoné tantôt, donc euh, j'étais pas placé pour lui parler. J'aimerais quand même euh, euh, savoir ce qui se passe dans toute cette affaire-là. Ok, donnez-moi un instant, je vous transfère, d'accord? Je vous remercie. Merci. C'est beau qui durent tout le mois de novembre. Soit ici le GMT Sierra 2017 à partir de 99$ par semaine. La cruise 2018 à partir de 55$ par semaine. Puis ça jamais répondu. Elle, elle, répondu. À de 38 par elle ne veut pas, Vous allez voir que tantôt, c'est un répondeur, donc euh, là, j'ai pu quand même laisser mon message. Le cabinet va pouvoir le lire et euh, je suis certain qu'ils ne donneront pas de réponse à ça. Je vais vous dire, Mme Vicky La Jeunesse a perdu mon estime. Et ça, c'est grave, parce que je vais vous dire, moi, je travaille pour la justice. Je travaille pour la vérité. Et elle m'a trompé, carrément trompé et elle trompe les gens que je représente. Ce cabinet de notaire-là, euh, je vais vous dire franchement, oui, je peux demander la radiation de Vicky la Jeunesse, et je demande la radiation, Ben, ça va peut-être être une preuve qui fait que la population n'est pas bonne, mais euh, avant de venir quand même comme notaire, parce que c'est toute une gang de bandits. Donc, je, je ne demanderai pas la radiation. Je ne demanderai pas la radiation de Vicky la Jeunesse à la Chambre des Notaires. Il n'y a pas question. Si je demande la, la, qu'elle qu si qu soit radiée automatiquement, euh, c'est comme si ma procuration ne valait plus rien. Et cette procuration-là, non. Elle est bonne. Sinon, il ne voudrait pas, pas euh, la faire supprimer, l'abolir. Là, ça n'a pas répondu. Ils ne veulent pas répondre. Ils veulent pas répondre. C'est parce qu'ils ont vu mon numéro de téléphone. Ils savent que c'est moi. Ils ne veulent pas répondre. Voyez-vous, ça ne répond pas. Donc, euh, j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose à cacher. Ils ne veulent pas me répondre. Euh, vu que la jeunesse ne veut pas m'expédier, le fameux document en question qu'elle a reçu euh, de la Chambre des notaires pour la forcer à supprimer ma procuration, à faire signer euh, les gens que je représente pour supprimer et annuler cette procuration-là. Écoutez, c'est un chaos juridique et judiciaire au Québec. Le système, il est complètement terminé. Et euh, elle, elle m'appelle M. Monsieur Normandin. Elle connaît l'identité. Elle trompe les gens. Les notaires... Trompe les gens, c'est comme ça. Hello, je vais téléphoner parce que j'ai essayé, là, j'essaye. Hello, me... ça répond pas. Signaler encore. Et là, je vais pouvoir laisser un message. Je laisse un message à la chambre des notaires. Je m'adresse à Vicky Lajeunesse et à toute sa chambre, à tout, à tout son cabinet de notaire à Gatineau. Joindre, composez le maintenant. Pour joindre maître Allen Bordage, composez le 107. Si vous êtes un nouveau client ou pour joindre la réception, composez le 0. Pourquoi veuillez patienter un instant. Je vais pas, pas parler à Bordage parce que certains n'y aurait pas répondu. Fait que c'est tout pareil. Ben, bon, Ça oui. se peut pas, là. Quand même pas choyer. Bonjour, vous avez bien rejoint la réception. Je suis présentement dans l'impossibilité de répondre à votre appel. Veuillez, s'il vous plaît, me laisser un message détaillé et il me fera un plaisir de retourner votre appel dans les plus brefs délais. Hi, you have reached the reception. Please note that I am not available for the time being. So please leave me a detailed message and I will call you as soon as possible. c'est M. Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Écoutez, euh, c'est pour la procuration au minute 17 L233-00096. Euh, J'aimerais savoir tout ce qui se passe dans ce dossier-là. Ça ne tient pas debout. Il n'y a pas personne qui est autorisé à briser ou à annuler ou à invalider par signature une procuration qui a été signée, qui a, qui a été reçue du sceau du cabinet de notaire, qui est a, qui a enregistrée aux minutes de la chambre des notaires. Il n'y a pas personne qui est autorisé à annuler ça sans notre consentement et vous n'avez pas le droit d'utiliser l'intimidation ou le harcèlement pour forcer l'annulation de ça. Euh, Vicky m'a téléphoné tantôt euh, sur mon cellulaire, mais je n'étais pas placé du tout pour lui parler. Et euh, là, je vais vous dire franchement, euh, je lui demande de m'expédier sur mon courriel le document qu'elle a reçu, qui la force à supprimer, à annuler euh, cette fameuse procuration-là. Et je veux qu'elle motive, pour quelle raison on veut supprimer cette procuration-là. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre tantôt parce qu'elle sait quel document elle a signé en vertu des lois et des jugements que j'ai gagnés en vertu euh, de la norme ISO 17442 sur l'identifiant des entités juridiques. Et vous n'êtes pas sans connaître l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité qui précise que la personne physique n'a pas d'entité. Et euh, si vous vous référez au document que je vous ai expédié hier concernant la personne physique au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec, une personne physique n'a pas d'entité. Et euh, je m'appelle pas Monsieur Normandin, elle maintient cette appellation-là, C'est pas de sa faute. Et n'oubliez pas que vous pouvez l'annuler le contrat, vous-même, cette procuration-là, parce que vous avez désigné faussement le Québec comme étant la province de Québec. Votre message, faites le 5. Pour supprimer les messages enregistrés, faites le 3. Pour supprimer et réenregistrer votre message, faites le 7. Si vous êtes satisfait de ce message, faites le carré. Est-ce prêt? Non. Ce message a été envoyé. Bienvenue voilà. à l'étude Brunette du la jeunesse d'affaires. Donc, euh, vous voyez quand même, j'ai laissé le message. Le cabinet euh, de notaire va prendre connaissance du message en question. C'est certain que Maître Bunet, Brunet, euh, Brunet, Dufour et euh, La Jeunesse, euh, actuellement, n'ont pas le droit de nous forcer à supprimer cette procuration-là. On l'a payé 1713 On n'y a pas de remboursement là-dessus. Euh, C'est un peu comme les courriers recommandés qu'on a expédiés et euh, je sais qu'on nous a proposé de nous rembourser, étant donné que les gens qui ont reçu le courrier commandé, comme Diane Oboutier, de l'Agence devenue du Canada, reçoit des documents, alors qu'elle ne signe pas pour la réception du, du document en question. Donc, ça veut dire que Diane Oboutier elle-même ne reçoit pas les documents. Ça se trouve à être son entourage oui. qui reçoit ça. Elle ne reçoit pas les documents et elle ne sait pas qu'elle doit nous rencontrer au Parlement canadien dans une salle euh, de son choix qui va être disponible et à la date qui va être disponible pour qu'on puisse se rencontrer. J'ai un projet de, de réforme fiscale à proposer et étant donné que je suis un humain, je pas droit ni à un permis de conduire depuis 2004. Je n'ai pas droit à mon fonds de retraite du gouvernement. Je n'ai pas droit à absolument rien. J'ai gagné ça et euh, Vicky, tantôt, elle m'a insulté quand elle m'a dit « Pour moi, c'est Monsieur Normandin, donc elle sait de quoi elle parle. Elle sait qu'elle trompe. Elle doit être radiée. » de la Chambre des notaires, et pourtant je la protège, je protège sa profession, mais est-ce que la Chambre des notaires est comme le cabinet euh, du four euh, Brunet-la-Jeunesse? Est-ce que c'est tous des trompeurs, des menteurs, des tricheurs? Écoutez, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il euh, y a des actes notariés. Les notaires rédigent des actes notariés sur tous les, les objets commerciaux euh, vendus, que ce soit des terrains, des propriétés ou peu importe, au Québec comme au Canada. Et euh, non, ça ne peut pas rester comme ça. Il va falloir euh, éventuellement euh, qu'il y ait quand même une réforme judiciaire, une réforme juridique. Il n'y a pas de loi ici. C'est écrit dans la loi I3. Donc, la loi concernant les notaires, la pratique notariée et tout ça, il n'y a pas de loi qui gère, qui gouverne leur profession, pas plus que de loi ici au Québec, qui gouverne la profession d'avocat et des juges qui sortent du barreau du Québec pour devenir juges dans les tribunaux judiciaires du Québec. Écoutez, c'est l'anarchie, c'est carrément l'anarchie ici, et on s'en va vers un régime totalitaire, une dictature. Il faut que ça cesse... Écoutez, il y a des élections qui s'en viennent l'année prochaine, et il va falloir éventuellement qu'on se réveille là-dessus. Mais là, vous avez quand même, euh, vous savez ce qui se passe présentement. Je fais mon possible pour essayer de sauver les meubles, comme on dit, de maintenir la profession de Vicky, la jeunesse comme notaire, et ça ne fonctionne pas. Et elle a dit, pour moi, vous êtes M. Normandin, vous n'êtes pas M. jean antoine et encore moins le baptisé jean joseph Antoine-Pierre, qui n'a pas de nom de baptême, parce que le nom de baptême, ça ne se baptise pas. Et quand M. Normandin va mourir, le numéro d'assurance sociale 231-249-525 de M. Normandin ne meurt pas. C'est pareil pour votre numéro de permis de conduire, il ne meurt pas. Ça fait partie des actifs d'un gouvernement. Après votre mort, c'est l'être humain sans droit qui meurt. Ce n'est pas la personnalité juridique. Et moi, j'ai une amie, marie janine Bertha mazerol du Nouveau-Brunswick. J'ai vécu quasiment quatre ans avec cette femme-là. Elle est décédée d'un accident d'automobile. Et c'est la seule, ici, au Québec, qui a deux certificats de décès. Il y a un certificat de décès... Au nom de Jeannine Mazoral avec son numéro d'assurance sociale, je ne l'ai pas signé parce que ça ne meurt pas une personne physique, puisque ça n'existe pas en vertu de l'article 4.1 de la loi de la faillite et de l'insolvabilité. Mais ils ont fait, ensuite de ça, Urgell Bougy a fait aussi un autre certificat de décès au nom de Marie-Jeannine Bertha Mazoral qui respecte euh, le jugement du juge euh, euh, Godbout. Euh, et Marie-Janine Bertrand Mazerolles, je l'ai signé parce que c'est l'être humain, dans le fond, qui est décédé. Ah, là, est sociale, elle n'a pas le numéro d'assurance sociale. C'est pas Mme Mazerolles avec son numéro d'assurance sociale. Et j'ai deux certificats de décès, un que je n'ai pas signé, mais que M. Rille Vicasse de urgel donc euh, euh, du salon funéraire Urgel-Bourgis, qui a signé, mais qui a accepté que je ne le signe pas, parce que les impôts n'étaient pas terminés, puis il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas terminées encore. Donc, j'ai la preuve de ça, j'ai copie de ces documents-là. Euh, écoutez, les notaires actuellement, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là Est-ce qu'il y a moyen de se faire dire la vérité, éventuellement, une fois pour toutes au lieu de se faire dire par les, les médias d'information que chaque famille s'est endettée de 170% de ses revenus, alors qu'on se fait donner euh, de l'argent de dette, alors que la réserve de liquidité par tête au Canada est de 1800$ en billets de banque. Et euh, croyez-moi, en 2011, l'Association canadienne des paiements enregistrait des transactions par jour qui équivalaient au Canada à 5200 dollars par tête et à cette époque-là on était 34 millions 000 de population et c'est 5200 dollars par tête par jour pas par mois pas par année par jour alors que la réserve de liquidité à cette époque-là jouait toujours autour de 1800 dollars ça c'est l'argent en en billet de banque, c'est euh, l'argent scriptural, donc euh, l'argent utilisé par le FMI, le Fonds monétaire international, on appelle ça des droits de tirage spéciaux, et la monnaie étrangère. Et euh, écoutez, je, je connais le système. Je suis là ici pour aider à corriger le système, et euh, comme j'ai dit ce matin, celui qui a téléphoné mon collègue hier en disant « Vos niaiseries, là, il faut que ça cesse », en disant ça, il venait de dire tout simplement à la chambre des notaires, à la notaire Vicky La Jeunesse, qui me trompe actuellement, il venait de lui dire que ce qu'elle fait, c'est des niaiseries. Puis nous, là, on est menacés, parce qu'éventuellement, on ne sait pas ce qui va arriver, parce qu'on en connaît trop. Il y a le dossier Gagnon qui traîne là présentement euh, aux États-Unis, 5 euh, bons de 50 milliards par bon, et euh, même que euh, la société du Québec est au courant de ça ici, il y en a plusieurs qui sont au courant de ça, et euh, Gaëtan Girouard, euh, écoutez, n'est pas décédé d'un suicide. Il n'est pas décédé d'un suicide Là-dessus, je vous laisse, et euh, je rends public euh, ces choses-là, il faut que vous le partagiez, vous devez vous protéger. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver avec moi, mais d'une façon ou d'une autre, je le fais pour le peuple, je le fais pour vous, et à la grâce de Dieu. Bonne journée, merci. Ouais.